Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Nous sommes le 15 février si je ne me plante pas, au moment où on sort de cette vidéo, et la Saint-Valentin vient juste de passer. Et il y a un truc qui me surprend. Ça va faire quelques années que le jour de la Saint-Valentin, ou à peu près dans ce temps-là, il n'y a pas eu un gros film de Saint-Valentin. Mais quand j'entends un gros film, j'entends un vrai gros film de Saint-Valentin. Soit une production américaine, soit une production française. Il y a, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un truc genre euh, l'arnaqueur, pour citer que ça dernièrement, qui, quand même dans le genre, faisait vraiment bon gros film de Saint-Valentin. On n'a pas eu un truc comme ça depuis plusieurs années. On a des petits films à gauche et à droite. Je pense que cette semaine, bah, clairement, sur, sur quoi ils ont voulu capitaliser pour le 14 février, c'était la ressortie en 3D de Titanic pour les 25 ans du film et Alibi.com 2. Même si Alibi.com, clairement, n'est pas voué à être sur la base d'une comédie romantique, il y a quand même un côté rom-com avec notamment le mariage du personnage principal. Et même dans la version d'avant, dans le premier, il y avait aussi le fait que le personnage rencontrait une femme et qu'il s'inventait un alibi pour... Enfin voilà, il y avait quand même cette idée. Mais là, du coup, ça me surprend parce que ouais, ça fait, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu genre un vrai moment où on s'est dit « Tiens, c'est la comédie romantique de l'année. C'est la comédie romantique, c'est le film qu'il faut aller voir à la Saint-Valentin. » Je rebondis sur ce que j'avais évoqué dans, dans mes vidéos sur Dans l'ombre des salles obscures où j'évoquais le fait qu'à la Saint-Valentin, il y avait moins en moins de monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un désintérêt de la part du cinéma sur le fait de raconter des histoires d'amour Je ne sais pas, est-ce qu'on est dans un entre-deux Parce que je pense par exemple à octobre de l'année dernière, je crois il y avait eu Browse qui était sorti, qui pour le coup était une comédie romantique assez moderne et plutôt cool de la part de Nicolas Stoller. Mais c'est vrai que dans la période de la Saint-Valentin, ben, c'est difficile aujourd'hui de trouver vraiment des productions qui soient faites pour cette fête-là. Est-ce qu'encore une fois, on rebondit sur le fait que les gens vont plus au cinéma pour la Saint-Valentin Est-ce que c'est simplement qu'il n'y a pas les idées pour amener des bonnes comédies romantiques Est-ce que c'est peut-être aussi que dans la tête de beaucoup de gens, ben, les comédies romantiques, ça fait très hétérosexuel, et donc du coup, ça touche pas assez le... un large public, je sais pas Vraiment, c'est une question que je me pose, parce que pour le coup, on a le droit de se le demander, parce que, en soi, je vais pas dire que c'est un grand friand des comédies romantiques, mais parfois, une bonne petite comédie romantique à l'ancienne, bon, ça fait toujours plaisir, quoi. Je dis pas non plus qu'il en faut euh, tous les 3-4 matins, mais moi, j'ai toujours en tête sans Sarah, rien ne va, qui reste un, un bon film de Saint-Valentin, un peu perché et, et assez décalqué, mais... Je trouve ça drôle, pareil pour en clock mode d'emploi, en clock mode d'emploi dans le même genre, c'est un pur bonheur à la Saint-Valentin, c'est en même temps sérieux et en même temps un peu décalé, c'est ce que j'aime là-dedans, mais ouais, je trouve que ça manque. Je sais pas, peut-être que je suis tout seul à penser ça. Dites-moi ça dans les commentaires si vous aussi ça vous manque les comédies romantiques. Peut-être que je suis lunaire et que je suis dans ma petite bulle en train de me dire euh, j'aimerais bien revoir des petites comédies romantiques, mais en fait tout le monde s'en fout. <rire> ça se trouve c'est complètement le cas. Voilà, j'espère que cette petite pensée fugace encore une fois vous sera plu. et n'oubliez pas si j'ai envie d'en parler, eh bien j'en parle.